13h30, les gens sont en train d'arriver. Euh, ok, alors le programme, le programme du jour est chargé, car c'est un, un vaste thème que celui du perfectionnisme. Donc je vous propose que nous démarrions sans trop tarder. Euh, et pour ça, comme d'habitude, en plus de savoir si vous me voyez, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à ce sujet de comment être moins perfectionniste quand je communique, que vous vouliez bien me mettre dans les commentaires euh, votre problème principal cest le truc avec lequel vous galérez, euh, que ce soit chez vous ou que ce soit chez les autres. Euh, voilà, la principale difficulté pour vous liée à ce sujet, ce qui a fait que vous venez participer à ce webinaire d'une demi-heure. Euh, par ailleurs, deuxième chose pour les gens qui peut-être n'ont jamais participé à ce genre de webinaire, euh, avec moi tout du moins. Euh, si vous avez une question, je veux bien que vous me mettiez ça avec un, en capital au démarrage, question. Comme ça, je sais que c'est une question. Donc, gérer son temps, oui, je vois bien, <rire> je partage. Euh, effectivement, au bout d'un moment, le perfectionnisme peut faire exploser les agendas. Euh, voilà, donc allez-y, mettez-moi euh, au fur et à mesure, et moi, je guette ça du coin de l'œil, et a priori, je devrais repérer les choses en temps et en temps. Alors, que les choses soient bien claires là, aussi sur le pitch de ce euh, euh, webinaire, l'idée, ce n'est pas quel, de n'importe quel perfectionnisme dont on va parler. C'est le perfectionnisme qui devient pesant, qui devient compliqué, qui euh, nous embolise la vie et qui, en particulier en matière de communication, vient perturber la communication et donc éventuellement les relations euh, que nous avons avec parfois nous-mêmes, mais aussi avec les autres, euh, que ce soit au boulot ou chez nous. Pour les indépendants comme moi, c'est pareil, <rire> c'est la même chose. Donc, euh, ça c'est la première chose. Donc C'est le perfectionnisme qui devient, euh, qui nous complique la vie. Ensuite, euh, la deuxième chose euh, que je voulais vous dire en introduction, c'est que euh, je vais être très prudent, et donc j'insiste beaucoup aussi là-dessus euh, pour que vous me disiez euh, euh, ce pourquoi vous venez, euh, comment prioriser, comment gérer mon temps, difficulté à converser avec quelqu'un qui a une tendance à contredire, c'est pas méchant, c'est sa façon de faire, mais ça me fait disjoncter. Okay donc toutes ces choses-là, euh, le sujet du perfectionniste, je vais vous montrer, qu'en fait il a des, des, euh, des implications et des prolongements psychologiques importants et parfois lourds. Donc on va y aller là aussi euh, de manière prudente. Pourquoi je vous dis ça c'est qu'il est possible que du coup, euh, euh, au fur et à mesure, vous ayez envie d'aller plus loin, et ça sera assez volontairement que je n'irai pas forcément plus loin là tout de suite. Donc ça veut dire que euh, j'attends avec impatience, euh, dans les commentaires, ou euh, dans, par mail après, comme euh, certains d'entre vous le font, euh, que vous me euh, posiez une question, que vous me racontiez une scène plus euh, euh, personnelle, euh, que éventuellement je pourrais reprendre de manière anonyme. Euh, troisième chose que je veux vous dire, c'est que dans ce webinaire, on va se focaliser quand même plus sur le perfectionnisme chez soi que le perfectionnisme chez les autres. Bien évidemment, euh, il y a un certain nombre de choses, de principes que je vais vous donner qui pourront être appliquées à soi et aux autres, mais quand je réfléchissais et que je préparais ce webinaire, je me disais, a priori, les gens viennent quand même plus pour gérer ça chez eux plutôt que gérer ça chez les autres. Euh, je pense que c'est à peu près tout sur l'introduction. Est-ce que là-dessus, on est tout bon, jeunes gens, est-ce que vous restez <rire> J'en profite pour regarder ce pourquoi vous êtes là. Oui, ça c'est cool. Euh, Stéphanie, underscore, il y a juste un, un smiley qui fait ça. Euh, je veux bien, euh, <rire> si tu veux me dire à, à propos de quoi c'était. <rire> Savoir si c'était pas à, cause, à propos d'un truc que j'avais dit moi. Ou, ou si c'était ça, tu, tu rebondissais par rapport à des trucs qui étaient dits avant. Bref, n'hésitez pas à mettre, mettre les sous-titres. Alors, encore une fois, on part du perf, prof perfectionnisme, je vais y arriver, euh, qui pose problème dans la communication. Et il y a, première chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a euh, deux sortes de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme qu'on s'applique à soi-même, et le perfectionnisme qu'on applique aux autres. Donc par exemple, euh, euh, l'idée c'est, euh, euh, je me dis à moi-même, de manière plus ou moins consciente, qu'il faut que je sois de plus, encore plus précis, il faut que j'aille un peu plus loin, il faut que je vérifie encore un peu davantage, etc. Et là, là. Donc ça c'est le perfectionnisme sur moi. Et le perfectionnisme sur les autres, c'est, euh, vous m'avez présenté un grand projet, et je, je vous écoute avec attention, et juste je dis, oui, cela étant, cependant, je t'invite quand même, je pense que c'est important que tu regardes, et je vais pointer un truc qui fait cette taille-là sur un projet qui fait cette taille-là. Et j'ai l'impression, moi, qu'en faisant ça, en étant un tout petit peu trop exigeant, je vous aide à progresser. Ce n'est pas forcément ce qui va être interprété par les gens en face de moi. Si je devais résumer ce perfectionnisme sur les autres, c'est euh, l'institutrice le, le, le, qui, euh, dans mes bulletins scolaires, me mettait « Peu mieux faire ». Ce qui me rendait fou, parce que moi, en plus, j'ai une tendance au perfectionnisme sur moi-même. Donc, quand je voyais « Peu mieux faire », je dis « J'en en fait. Ça va Vous voyez, ces deux sortes de perfectionnisme, c'est clair, ça Perfectionnisme sur moi, perfectionnisme sur les autres. Ça vous parle On peut coupler les deux. Hein <rire> Samuel, passe moins de temps à écrire, relire des mails, des slides. Oui oui, oui, on va en causer ça. Ça, c'est bon. Ça. Donc, ces deux perfectionnismes, on est bon Mettez-moi juste oui, parce que sinon, je pleure. <rire> et je fais des smileys, comme freiné Yes. Merci, Nadir. Ouh. Alors, deuxième chose que je vais vous dire, c'est que euh, dans, euh, ce qui est vraiment important, et ça va être essentiel aussi pour gérer ce perfectionnisme, c'est de voir que systématiquement, à ce côté qui, parfois, peut nous compliquer la vie, et coupler un côté très positif. Exemple, Alors première chose sur le côté positif, c'est ce que, en analyse transactionnelle, qui est un des, euh, une des méthodes que j'utilise, il euh, y a une, une chercheuse anglaise qui a appelé ça le « working style ». C'est-à-dire que si j'ai une tendance au perfectionnisme, ce perfectionnisme qui me casse les pieds, qui me casse la tête. On va commencer par le perfectionnisme sur moi. Donc j'ai tendance à tout revérifier, comme disait Samuel, à relire le mail quatre fois avant de l'envoyer, à relire le mes styles, etc. Le côté positif de ça, c'est que très souvent, je vais être reconnu comme quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui est structuré, quelqu'un qui sait planifier, et qui comme il sait planifier, est aussi capable d'anticiper un certain nombre de déraillements possibles et de mettre en place, en prévision, des mesures correctrices. Donc en fait, je vais être quelqu'un qui va être reconnu pour son professionnalisme, pour son exigence vis-à-vis -vis de lui-même, et donc quelqu'un à qui, en général, on va euh, mettre un certain nombre de... Euh, mission, à qui on va confier un certain nombre de missions. Ça, c'est la version positive pour le perfectionnisme sur soi. Pour le perfectionnisme sur les autres, euh, cet euh, œil qui, parfois, devient un tout petit peu trop tatillon, euh, fait que nous sommes aussi reconnus comme des gens en qui on peut avoir confiance, des gens sur qui on peut s'appuyer, des gens qui ne parlent pas à tort et à travers, des gens qui ont le sens de la mission. Vous voyez cette, cette, cette, ce rapport Donc, Première chose que vous pouvez vous dire quand vous commencez à râler contre vous parce que on vous a fait remarquer, ou vous avez remarqué sur vous-même que ce perfectionnisme, vous vous mettez dans des situations compliquées en termes de communication, vous pouvez vous dire « oui ». Et en même temps, ce qui m'agace, ce qui me gêne, est le revers de quelque chose qui lui est positif. Ça vous parle jusque-là Et précision n'est pas perfection, exactement. Yes, la précision, c'est au contraire la version positive, Tandis que la perfection serait l'exagération, la surmontée en régime. Et là, c'est le moment où on va dire il est un tout petit peu casse-pied. Il, il perd trop de temps dans des détails. Alors que la plupart du temps, on va me dire que je suis quelqu'un de précis et que je ne dis pas les choses à travers un travail. Ça va sur cette première chose Donc, version positive, c'est ce que les, euh, cette Anglaise a appelé le working style. C'est votre capacité en positive appuyée sur cette exigence positive. Évidemment, le côté négatif, c'est quand euh, cela commence à venir perturber le, le, le processus de communication. Alors, il y a, euh, pour le perfectionnisme sur soi, il y a des indicateurs d'abord verbaux. C'est, euh, là vous allez me dire si ça vous parle, c'est les gens qui, moi en tout cas je sais que je suis candidat à faire ça, à mettre des précisions inutiles. Exemple, euh, ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire vous expliquer, ou plus exactement vous préciser, ça ne servait à rien, ce que je viens de faire. Ce que je voulais vous dire était tout à fait suffisant. Mais j'ai senti cette obligation d'en remettre deux couches pour faire encore plus précis. Premier exemple, donc ce qu'on appelle les incises, les, euh, les périphrases. Et puis, deuxième exemple de la précision sur soi, c'est euh, grand classique, c'est les gens qui commencent à mettre des adverbes qui ne servent à rien. Plus exactement, toute chose égale par ailleurs, etc., etc. Ça, c'est sur le perfectionnisme sur soi, voilà les indicateurs du perfectionnisme. Pourquoi je dis que je vous les donne, ces indicateurs Parce que c'est aussi comme ça qu'on va le repérer avant que ça aille trop loin. Yes Le perfectionnisme sur les autres, les indicateurs... Alors, il y a une partie qui euh, euh, est la même chose, en particulier les adverbes inutiles. Le perfectionnisme sur les autres, un très bon indicateur, c'est les interrogatives négatives euh, euh, Vous serez sans doute d'accord avec moi, si. Vous avez intérêt à être d'accord avec moi. Euh, « Vous n'êtes pas sans savoir que », c'est-à-dire que si vous ne savez pas, il y a quand même une faille dans le modèle. Euh, « Je ne vous apprendrai rien »,« Vous n'êtes pas sans savoir », ça je vous l'ai déjà dit. Euh, « Ne penses-tu pas que Tu as intérêt à penser comme moi ?» Ça vous parle ça, ce, ce, ces choses-là Peut-être pas sur vous, peut-être que là vous l'entendez si vous êtes votre personne. Hein. Donc, perfectionnisme sur les autres, c'est souvent des phrases tournées en négatif. En gros, ça veut dire que vous avez intérêt à penser comme moi. Et dans les deux cas du perfectionnisme, que ce soit sur moi ou que ce soit sur les autres, dans le non-verbal, euh, des bons indicateurs, c'est le visage commence à figer, c'est-à-dire qu'il devient un peu, il est, il est fixé sur justement le détail, il ne faut pas que j'oublie quoi que ce soit. Donc les émotions commencent à être évacuées et mon corps fige. Et dans les gestes, les gestes commencent à devenir rigides, perfectionnisme sur moi, en général, il devient rigide à faire des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 25... <rire> Et perfectionnisme sur les autres, ça commence à devenir rigide comme ça. Voilà des, indi des bons indicateurs de, euh, euh, dans le, dans le non-verbal. Le, et le regard n'est plus connecté avec les personnes en face de moi. Donc, je vous parle de mon cas, qui suis euh, comme vous le savez peut-être, formateur. Quand je suis en, inter en interaction avec des gens en formation, si je repère soit les signaux non-verbaux, soit les signaux verbaux, automatiquement, je sais que ça y est, je suis en train de passer dans du perfectionnisme excessif, quelque chose qui va faire disjoncter la, la communication à un moment ou à un autre. Est-ce que jusque-là, vous me suivez Yes, yes. Est-ce que Stéphanie t'a récupéré ta connexion Oui pour Valérie. Nadir, oui. Apparemment, si Stéphanie écrit, c'est qu'elle a dû commencer à récupérer sa connexion. J'espère, j'espère, j'espère. Bon... Euh... Deuxième chose, et c'est là où on va rentrer, je ne touche plus à le clavier, oui, je réponds à mon <rire> Alors, deuxième chose en positif sur euh, ce, euh, ce, ce, ce perfectionnisme. C'est là où on va toucher du psychologique et c'est là où je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais quand même, c'est important pour moi que, de vous dire que une des raisons pour lesquelles nous faisons ce perfectionnisme, sur soi ou sur les autres, c'est que c'est une manière pour nous de rester dans une position où j'ai autant de valeur que les gens qui sont en face de moi. Je m'explique. Si je commence à faire du perfectionnisme sur moi, donc je commence à faire des phrases trop compliquées, etc., caché derrière, il y a l'idée que, si je mets plein, plein, plein plein de précisions, alors ils vont me reconnaître comme quelqu'un de valeur. Si je suis très, très, très, très exact, plus précis que précis, alors les gens en face de moi vont reconnaître que je suis aussi professionnel qu'eux. Ça va Perfectionnisme sur les autres, si je ne rate aucun détail, si je leur montre que je suis hyper observateur et vigilant, alors ils vont me reconnaître comme quelqu'un digne de confiance. C'est-à-dire qu'en gros, quand nous commençons à enclencher ce perfectionnisme sur soi ou sur les autres, nous rentrons dans la croyance que notre valeur est conditionnée par un certain nombre de choses. Ce qui, évidemment, est faux. Notre valeur en tant qu'être humain, je pense que certains d'entre vous m'ont déjà entendu le dire, notre valeur en tant qu'être humain est toujours la même, à 100%, quoi que nous fassions. Ça, c'est la grande et magnifique nouvelle. Je, je, je peux rendre un rapport ou faire un PowerPoint euh, imparfait, pour autant, en tant qu'être humain, ma valeur ne sera pas inférieure à celui, ou à celle, pardon, à la valeur d'un gars qui lui aurait rendu son PowerPoint en termes d'honneur. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus C'est important, hein. Oui pour Mayra. J'attends ouais, la réponse de Samuel, puisque apparemment, j'ai repris son exemple. Donc, on est OK là-dessus. Bon. Donc, à partir du moment où on est sur ce principe-là, ça va nous donner aussi une première clé pour nous détendre quand nous commençons, que nous montons, commençons à monter sous stress du perfectionnisme, nous dire, attention, peut-être que je suis en train de conditionner ma valeur. Mais une fois que je vous ai dit ça, cette décision que nous avons prise de conditionner notre valeur par rapport à l'exigence que nous mettons sur les autres ou par rapport à l'exigence que nous mettons sur nous, cette décision, nous l'avons prise il y a très longtemps, quand nous étions petits. Et donc, venir percuter trop fort cette décision, ce n'est pas du tout une bonne idée. Il faut y aller soft, il faut y aller cool. Nous dire par exemple, « Ouais, c'est complètement débile de faire ça, à partir de maintenant j'arrête », il y a une partie de nous qui va dire « Jamais de la vie » et qui va bloquer beaucoup plus fort derrière. Donc, vous invite à faire attention à ça et à pas jeter le perfectionnisme euh, au, comme ça du jour au lendemain « Ouais, ouais, tout ça, c'est fini, j'arrête. » D'une part, parce que, comme je vous l'ai dit, ça, ça nous donne un certain nombre de qualités et d'autre part, parce que c'est appuyé sur des décisions qu'on appelle scénaris quand nous étions petits, qui, elles, sont bien, bien, bien ancrées et qui nous ont permis de nous construire. Donc, attention à ne pas y aller trop fort là-dessus. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est nous dire, nous rappeler que, de temps en temps, ça, ça peut être intéressant de nous le redire, nous rappeler que nous avons de la valeur. Quoi que nous fassions. Difficile d'aller complètement à l'encontre de sa nature. Plutôt que nature, Samuel, je pense que ce serait mieux de parler de décision. Ce n'est pas votre nature. La preuve, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas cette, ce perfectionnisme. Et pour autant, ce sont eux aussi des êtres humains. C'est ça, notre nature. Ça va, ça Donc, en gros, difficile d'aller frontalement à l'égard de cette décision. En revanche, si on euh, s'applique à régulièrement revisiter, réfléchir, sourire, voir ce qui est en train de se passer, observer le, le signal d'alerte apparaître, alors il est possible qu'on euh, euh, commence à progressivement changer cette décision. Et ça prend du temps. Il faut bien que les autres sentent qu'on percute, euh, plutôt que sentent, parce que je pense que euh, ça serait plutôt qu'ils comprennent, Ouais. et qu'on percute et qu'on fait avancer la discussion, oui. Donc on est bien d'accord sur l'idée que euh, ce qu'on veut, c'est que les gens voient que nous sommes professionnels, intelligents, compétents. Et la première personne qu'il faut, qu qu faut convaincre de ça, c'est qui C'est soi-même, exact. Donc, en fait, quand nous, avons cette, quand nous commençons à ressentir une envie qui est un tout petit peu exagérée, de vouloir montrer ça aux autres, il est possible que nous-mêmes, à ce moment-là, nous commencions à douter de nos compétences. Et donc, merci, ça me donne un magnifique, une magnifique idée pour gérer ce, ce signal de stress, c'est de se dire à soi-même, à ce moment-là, « Oui, ce dont je suis en train de parler, je le connais, je maîtrise le sujet. » Là-dessus, je suis OK. C'est quelque chose que je fais depuis un certain temps. Et attention, accrochez-vous bien à votre fauteuil tous ceux qui ont du perfectionnisme sur eux-mêmes. Si je fais une erreur, eh ben, du coup, je ne la referai pas. Parce que ma vraie compétence, c'est justement ça. C'est apprendre d'une erreur. La question, est pas, est ce n'est pas est-ce que je fais une erreur La question, c'est est-ce que je la refais Voir est-ce que je la refais, refais, refais, refais Et là-dessus, tout de suite, on va se dire à soi-même « Non, ça, je sais que ça ne ça, ça m'arrivera pas. » Donc, une erreur, c'est une très bonne occasion d'apprendre parce que si j'apprends, ça veut dire que j'augmente mes compétences. Yes là-dessus Et donc la vraie première personne que je dois convaincre de, mon, euh, de ma compétence ou de euh, est-ce que je suis digne de confiance, c'est moi. Parce que sinon, je vais aller chercher ce signal de reconnaissance chez les autres. Et donc je vais en faire des caisses en espérant qu'à un moment, il y en a un qui fasse « Waouh !» Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se prendre soit une ventrée de détails dans laquelle ils vont se noyer, soit ils vont se prendre une ventrée de petits reproches sur des petits points, en tout cas eux risquent de le prendre comme reproche, et donc nous, on ne va pas recevoir, waouh, on va recevoir, et donc on va repartir et repartir et repartir. Vous voyez la mécanique C'est clair là-dessus Je vois ma tronche et je vois que je suis en train de précisément... Euh, faire du perfectionnisme, je commence à être inquiet. <rire> donc, voilà, rions, détendons la machine, ça va aller mieux, Christelle, et OK, on est bon. Alors, euh, je vous ai déjà donné un premier euh, moyen de, pour sortir du perfectionnisme, donc sur soi, me dire à moi-même, me rappeler que je suis compétent, et que si je fais des erreurs, ma valeur ne diminue pas, et que si je fais des erreurs, j'ai moyen d'augmenter mes compétences. Trois premières choses pour sortir du perfectionnisme. Quatrième chose, euh, c'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle les permissions. C'est-à-dire, au moment où vous verrez commencer à monter en stress, donc, je vous ai dit le non-verbal, verbal, voilà les deux genres d'indicateurs, la phrase qui permet de sortir de ce qu'on appelle le « soi parfait », on croit qu'il faut qu'on soit parfait pour être apprécié, en fait, la bonne manière d'en sortir, c'est de se dire « sois comme tu es ». Écoutez-moi bien. « Sois comme tu es. » Et donc, vous voyez bien ce qu'il y a derrière. « Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais. »« Sois comme tu es. » Ce qui m'avait été dit un jour par un, un, un monsieur pour lequel j'ai une reconnaissance infinie, pour plein de raisons, mais entre autres pour cette phrase, vous allez comprendre pourquoi, euh, la phrase est la suivante. « Je suis moi, rien que moi. » Et c'est magnifique. C'est une version un peu enrichie de « Sois comme tu es. » Je suis moi, rien que moi. Et c'est magnifique. Yes Ça, c'est pour le perfectionnisme sur soi. voyez bien que ce n'est pas très difficile de le tourner quand on commence à faire du perfectionnisme sur les autres. Au lieu de « Sois comme tu es », dites-vous « Laisse-le être comme il est. »« Laisse-le être comme il est. » Ou bien « Il est lui » ou « Elle est elle », rien que « elle ». Et c'est magnifique. Donc, cette envie, cette injonction que j'ai à aider les gens à grandir, même contre leur gré, va probablement commencer à se détendre. Ça vous parle, tout ça Yes. Cool, cool, cool. Ah, j'aime le changement de smiley, Stéphanie. <rire> bon, alors, euh, donc je suis compétent. Voilà une phrase qu'on peut se dire quand on fait du perfectionnisme sur soi. « Je suis quelqu'un d'engagé. Je suis quelqu'un de digne de confiance. » Voilà des phrases qu'on peut se dire quand on commence à être trop exigeant avec les autres. Et puis, il y a aussi une dernière chose que vous pouvez faire, enfin une dernière, un truc en plus que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait avec vous, euh, c'est-à-dire avertir ses interlocuteurs. Montrer aux autres que, euh, voilà, vous avez repéré ça chez vous, euh, vous avez repéré soit de la tendance à vous enfoncer dans les détails soit de la tendance à euh, être trop exigeant avec les autres, à pointer le truc qui ne va pas, euh, et donc avertir les gens et leur dire ce qu'il faut faire. Exemple, dans mes formations, assez régulièrement, euh, surtout les jours où je suis fatigué, où je sais que je vais avoir tendance à rentrer dans ma séquence de stress, je dis aux gens, « Bon, vous allez voir, il est possible que parfois, je devienne un peu trop précis. <rire> » Et qu'à un moment, vous commencez à vous dire, « Je ne comprends rien à ce qu'il dit. » Et donc, dans ces cas-là, jeunes gens, euh, je vous invite à me faire stop et à me dire la phrase suivante, c'est clair. Parce que cette phrase, je l'ai testée, elle a un pouvoir magique sur mon perfectionnisme. C'est-à-dire que quand la personne me dit c'est clair, parce que c'était ça que je voulais vérifier. Donc si la personne me le dit, ah, ça y est, ça se détend. Donc tous les outils que je vous ai donnés pour vous-même, eh ben, vous pouvez les donner aux autres pour qu'ils vous les envoient quand ils repéreront chez vous la séquence de stress que vous leur avez décrite. J'ai appris à ma femme à me dire c'est clair <rire> et elle l'applique régulièrement pour éviter que euh, je parte dans un truc absolument incompréhensible. Ça va là-dessus On est bon C'est bon hein, le perfectionnisme. Et pendant tout le temps où j'étais en train de vous parler de ça, moi j'étais en train d'être vigilant sur ma séquence de stress à moi parce que évidemment, <rire> je euh, parlais du stress a tendance à que je vais envoyer du stress. C'est logique. Bon, alors, il nous reste 7 minutes. Je serai hyper, hyper chaud pour euh, prendre des questions. Est-ce que vous en avez Allez-y, jeune John. John. S'il y en a qui veulent la faire en plus en live, euh, je vous donne le micro et on se la fait en live. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous avez des questions... C'est le but du jeu. Quatre personnes écrivent en ce moment. Merci, GetResponse. Vas-y. <rire> Envoie-moi leurs questions. Et je vais essayer d'y répondre de manière très précise. Mais <rire> ce plus des questions que vous faites, c'est des romans, ce pas possible. Ah, vous faites des questions précises. C'est ça. <rire> Perso, je suis perfectionniste uniquement quand je maîtrise le sujet. Allez, rock'n'roll celle-là. Oui, forcément, quand tu ne maîtrises pas le sujet, tu vas avoir du mal à rajouter du détail. Mais probablement que ce serait intéressant que tu te dises, et la confère d'autres webinaires, est-ce que le but du jeu, c'est que je leur donne tous les détails pour leur montrer que je maîtrise, ou est-ce que le but du jeu, c'est que je les convainque de faire comme moi Et donc là, vous regarderez, il y a, il y a deux webinaires, c'était « Comment faire pour ne pas noyer mon public dans les détails ?» qui, évidemment, était l'introduction au webinaire d'aujourd'hui. No question Phrase magique pour moi, il, elle, est comme il, elle, est. Yes Et tous les comportements qui ne me plaisent pas, j'ai le droit de dire que ce comportement ne me plaît pas, que je préférerais un autre comportement, mais pour autant, la valeur de cette personne est la même que la mienne. 100%. Le sujet est trop vaste. Ah yes bah, Ça n'empêche pas d'avoir des questions. Vas-y, vas-y Le perfectionnisme peut être issu du stress. Je dirais que c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, c'est une manifestation du stress. Et le stress, la base, ce qui a caché derrière, c'est, à un moment, je commence à perdre la conscience claire du fait que j'ai la même valeur que tout le monde. J'ai la même valeur, quoi que je fasse, et la personne en face de moi a la même valeur, quoi qu'elle fasse, que l'intégralité des autres êtres humains à la surface de cette planète. Et pour ceux qui ont fait de la process-com avec moi ou avec d'autres gens, process-communication qui est un dérivé de la l'analyse la, transactionnelle. Euh, Cécile parle du stress du travail au man, donc du, work, du thinker en anglais, la pensée factuelle. Ça, c'est pour le perfectionnisme sur soi. Et puis, il y a aussi le perfectionnisme sur les autres, qui sera, là, serait plutôt ce qu'on appelle le stress du type persévérant. Mais vous voyez qu'on peut en parler euh, sans utiliser ces, les mots du Lacrocescope. C'est de l'exigence plus, plus, plus. Que veux-tu dire, Nadir et n'hésitez pas, pour l'instant c'est du commentaire, ça, ça me va, hein. mais envoyez si vous avez de la question. Qu'est-ce que tu veux dire Nadia par c'est de l'exigence plus, plus, plus S'il y en a qui veut prendre le micro, vous me, vous me le dites. Hein. Mettez ça dans les commentaires. Je vérifie si j'ai rien raté. Je réponds oui en montagne. Difficulté à converser avec quelqu'un qui a une tendance à contredire. c'est pas méchant, sa façon de faire, mais ça me fait disjoncter. Eh ben, voilà, d'ailleurs, ben, maintenant, je, je vais revenir là-dessus. Euh, quand il contredit, il veut montrer que lui aussi est compétent. Et donc, toi, tu te sens attaqué dans tes compétences. Et donc, vous allez vous enquiller tous les deux, souvent dans la même séquence de stress. Ça te va, ça On n'a pas parlé de gestion des priorités. Exact. Alors, euh, par rapport à ça... Euh, euh, dans quel sens je le prends, oui. Je vais revenir sur la communication. Et après, je vais élargir à ce qu'il y a en dehors de la communication. Quand je communique avec quelqu'un, ce qui peut être intéressant pour moi, c'est de me dire, attention, est-ce que euh, le plus important pour moi, priorité numéro un, c'est qu'il comprenne absolument tout, et que donc, il me reconnaît comme un ou, un, un ou une grande professionnelle, ou est-ce que ma priorité numéro un pour moi, c'est que qu'il adopte la conduite que je veux qu'il adopte. Par exemple, qu'il prenne mon projet, qu'il achète mon projet, ou qu'il adopte mon nouveau, euh, mon nouveau euh, logiciel. Ça va Donc, or, ce n'est pas forcément lié. C'est-à-dire que parfois, la personne, vous allez la bombarder avec un maximum de détails, elle va faire « Ok, j'ai compris ce que tu veux dire ». Et vous allez vous faire « Bah donc, tu veux te faire la même chose que moi. » Du tout, non. Ça va, ça Donc, le plus important, c'est « Attention, qu'est-ce que je mets dans la priorité ?» Et si j'élargis ça dans la communication à l'ensemble, par exemple, de ma vie professionnelle, est-ce que le plus important, je vais vous donner un exemple sur les PowerPoints qui était le cas de Samuel, est-ce que le plus important pour moi, c'est que les gens reconnaissent que je sais utiliser toutes les fonctionnalités de PowerPoint Ou est-ce que le plus important pour moi, c'est qu'à la fin de ma prise de parole, les gens me disent, super, on suit Ça va, ça, ça, ça, ça parle Yes sur le PowerPoint, c'est assez spectaculaire. J'ai le souvenir aussi d'une un, séance de coaching à laquelle j'assistais parce que j'étais en formation. Et il y a un, un copain à moi qui dit euh, « Ouais, je suis en train de refaire mon site, mais je prends beaucoup de temps à, faire, à refaire mon site. » Et la, la thérapeute le regarde et lui fait « Je savais pas que tu avais ambition d'être graphiste. » Elle le regarde hyper étonnée et lui dit « Mais quoi bah, ?» Elle lui dit « Je savais pas que tu avais envie de devenir graphiste. » Il lui dit « Mais bah, c'est pas que j'ai envie de devenir graphiste, mais c'est intéressant. » Elle lui dit « J'entends que c'est intéressant. » mais ça a l'air que tu, pars, tu passes vachement de temps et vachement plus de temps qu'une graphiste ou un graphiste professionnel, ce qui donnerait du temps pour faire des choses qui seraient, de ce que tu décris, beaucoup plus intéressantes pour toi. Ça va ça L'anticipation de la perfection est parfois paralysante, comment y remédier L'anticipation, c'est-à-dire, moi je me dis qu'il faudrait que je sois parfait, la chose que vous pouvez vous dire, je vous le redis, c'est « je sois comme tu es ». Je suis bien comme je suis. Et ma valeur ne va pas augmenter parce que je vais augmenter ma, ma charge de travail. Yes Et évidemment c'est paralysant parce qu'il y a une partie de nous qui dit mais on n'en sortira jamais de cette affaire. Donc arrêtons cette boucle-là. Et pour l'arrêter, encore une fois je vous le dis, attention parce qu'on va, on va, on va venir en contradiction avec des choses très anciennes chez nous. Donc pour l'arrêter, il ne faut pas le bloquer, il faut se dire, bon, petit à petit, on va commencer par jouer avec ça, et évidemment plutôt sur les choses les plus, euh, sauf pour nous, pas les choses les plus à plus gros enjeux. Et surtout, ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est que, rappelez-vous encore une fois, que c'est aussi ce qui a défini un certain nombre de compétences puissantes chez vous. C'est un exemple que j'aime beaucoup, mais vous savez quoi Moi, ça me va vachement bien que le chirurgien qui va m'opérer, et une tendance à être perfectionniste. Vous voyez ce que je veux dire C'est vachement bien qu'il soit tatillon, c'est vachement bien qu'il soit exigeant avec lui-même, et avec l'anesthésiste, et avec les infirmières. Yes, il n'y a pas de problème là-dedans. C'est quand ça commence à devenir gênant chez nous, gênant dans notre communication, problématique dans notre vie professionnelle, que ça nous consomme trop d'énergie, que là on va pouvoir commencer à ajuster le tir en s'appuyant sur ce qu'il y a de positif chez nous, sur ce que ça nous apporte de positif, sur les choses, les, les compliments qu'on nous fait par rapport à ça, et en nous disant un certain nombre de choses, ou en demandant aux autres un certain nombre de choses, lorsque ça commence à devenir trop compliqué pour nous. Est-ce que ça, ça vous parle comme wrap-up Parce que je vois qu'il est déjà 14h01. Christelle, c'est bon Pendant ce temps, j'ai lu la question de Samuel, oui, oui. Cool. Pour le PowerPoint, perso, je m'attache plus au message qu'à la présentation, mais ça va être quand même compliqué pour un travail de persévérance ou stress. Ne t'attache pas, alors pour tous ceux qui ont déjà fait des webinars avec moi ou qui ont déjà fait des formations avec moi, ne t'attache pas au message, Samuel. Oh <rire> Attache-toi à l'objectif. Est-ce que je veux qu'ils me comprennent Est-ce que je veux que le message soit clair Ou est-ce que je veux qu'à la fin les mecs soient convaincus Est-ce que je veux qu'ils aient envie de bosser avec moi Mélangeons pas les deux. Le message est un moyen. L'objectif est la vraie destination. Yes Merci. <rire> jeunes gens. il est 14h02 et en tant que bon perfectionniste, on ne déconne pas avec les horaires. Donc, en wrap-up, je vous demande juste un truc. Mettez-moi dans les messages, quelle est la principale chose avec laquelle vous repartez C'est un truc que j'ai appris d'un Américain, je trouve ça génial. Quelle est la principale chose avec laquelle vous repartez Première chose. Deuxième chose, deuxième demande. Le mec est hyper exigeant. Deuxième demande, envoyez-moi des mails. Vraiment, j'ai besoin de vous là-dessus, je vous le redis à chaque fois. Envoyez-moi des mails avec les questions qui n'ont pas été suffisamment abordées dans ce webinaire, euh, des, des demandes supplémentaires par rapport à ce webinaire ou par rapport à d'autres sujets. Euh, à l'issue du dernier webinaire, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Euh, la dernier webinaire, c'était « Comment obtenir une augmentation ?» Il y a quelqu'un qui m'a dit « Comment refuser une augmentation à un collaborateur ?» Et ben, j'ai fait un une vidéo là-dessus. Donc, tout de suite si vous me faites une demande, vraiment, si c'est dans mes compétences, j'y réponds. Stéphanie, je repars avec la phrase précédente et aussi, ce qui m'importe, c'est l'objectif et non la bonne transmission du message. Yes Distinguer le perfectionnisme sur soi et envers les autres. Yes, yes, yes, c'est bon ça. Parce qu'effectivement, ça ne se traite pas exactement de la même manière. Ça ne se gère pas exactement de la même manière. Euh, les autres, allez-y, allez-y. Ah, oh, ça fait du bien. Merci, merci à toi Stéphanie et merci à toi, perfectionnisme lié au stress, oui, perfectionnisme et le stress, ça va ensemble. Merci, yes. N'oubliez pas de regarder les prochains webinaires, vous verrez que euh, comment moins speeder, c'est un autre, euh, ce qu'on appelle driver, c'est un, une autre séquence de stress classique, le positif du perfectionnisme, yes Nadir. Merci à toi Christelle. Bon, quand sont les prochains C'est toutes les semaines, tous les mardis, et le programme est sur, le, le, sur mon site. Euh, C'est tous les mardis, 13h30, 14h. Je suis juste en, en train d'en prévoir. Hein. Peut-être je vais repartir sur une séquence d'une semaine. Euh, euh, J'aime bien l'utilisation de la colère, le bon usage de la colère. Ça, Je pense que on va faire un webinaire là-dessus, mais euh, euh, peut-être je vais le faire sur une semaine. Et peut-être aussi refaire une, un, une séquence d'une semaine sur euh, conduite de réunion. Mais encore une fois... Faites-moi des membres, dites-moi ce sur quoi vous voulez que je bosse. Je kiffe et euh, comme je suis un peu tout le temps en vacances, je n'en prends pas et donc j'ai du temps. Nous avons tous la même valeur. Yes Bon, jeunes gens, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. J'espère rendez-vous à mardi prochain, 13h30. Et surtout, surtout, surtout, dites-moi ce que vous voulez. A tout bientôt. A tout à l'heure.